Je pense que, j'ai déjà répondu à cette question avec notre étudiant. Moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer maintenant sur l'ostéologie. Ben, bon, bon, on, ben, on va euh, insister sur certaines insertions musculaires importantes, mais ne pas apprendre toutes ces insertions musculaires. Peut-être faire peut d'abord la myologie, vous avez déjà forte connaissance avec les muscles, puis en faisant la deuxième osteologie, ça, ça deviendra plus facile à retenir. Donc, euh, vous allez revenir, vous allez sur quelques insertions musculaires, les plus importantes, et les autres. Vous allez revenir forcément à la ligne de l'extrémité. Oui C'est bon ou Axe-là, selon un axe ontéro-postérieur. Oui ou non Donc l'axe du mouvement d'abduction, c'est, il est ontéro-postérieur, et le plan est frontal. Par contre, on va prendre maintenant l'antépulsion et la rétropulsion. Regardez, si je fais ici la rétropulsion, mon supérieur, il se mobilise dans quel plan Sagittal. Très bien. Donc le mouvement d'antépulsion et de antépulsion, rétropulsion se fait dans le plan sagittal. Mais selon quel axe Comment je dois introduire tige pour que le moment puisse bouger dans ce sens-là Cette fois-ci, ça va être comme ça, bien sûr. Vous avez allez, allez, allez, compris. Donc, il va bouger. Donc l'axe, il est horizontal. L'axe selon lequel le mouvement dans tes pulsions et dans votre pulsions se fait est horizontal, et le plan dans lequel mon le moment bouge, il est sagittal. D'accord. Maintenant, la rotation latérale et médiale. elle se fait dans quel plan Regardez-moi maintenant transverse à horizontale, tout à fait. Et l'axe, il est comment Comment tu vas introduire la tige Vertical. Vertical, très bien comme ça, bien sûr, pour que ça tourne, on c'est ça. D'accord Voilà, c'est tout. Ouais, tu... Donc ça, c'est valable bon pour les l'épaule, pour le coude, pour le Le coude, bien sûr, c'est le mouvement. C'est le mouvement dans le plan sagittal, flexion, extension. Et l'axe, il est comment Horizontal, bien sûr. Il faut introduire, etc. Diges comme ça, là, qu'il sort par là pour que le mouvement puisse se faire dans ce sens. Donc là, c'est horizontal et le blanc il hein? ouais. oui. est sagible. D'accord Oui. Monsieur, pourquoi on ne peut pas considérer l'os comme comme un os que c'est un os. Parce qu'il parce qu'il répond à la définition d'un os Un os on l'a défini en mettant tous les os dans la longueur et la largeur des faces de très loin l'épaisseur. Est-ce que cet os répond à cette définition L'épaisseur, c'est rien du tout, l l par rapport à la longueur et la largeur. Est-ce qu'il répond à cette définition Oui, donc c'est un ensemble. Par contre, les zones irréguliers, on a dit que les zones irréguliers, on, les zones souvent à la volée par exemple, les nerfs c'est-à-dire les zones qui constituent le racisme, la polynôme intégrale, sont irréguliers, pas de forme comme ça, c'est un truc qu'on fera en deuxième année. Vous avez le résumé, le résumé, euh, du résumé, du résumé sur les vidéos. En Donc, euh, déjà, si vous retenez que ça, c'est déjà, déjà très bien. Et on va encore résumer davantage aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parcourir tous les eaux et on va les décrire avec le minimum que de devait retenir. Et ça, on ne pas trop trop, c'est très simple. Bon, on ne va pas, parce que si on veut détailler, on ne va pas finir. On a d'un gloss pour ça, on peut parler deux heures ou plus. Mais là, on va résumer, on et il n'y a, a pas beaucoup de détails. Pas beaucoup de détails. Je dis que les insertions musculaires pour ne pas, euh, c'est-à-dire euh, pour que ce ne soit pas difficile à retenir, vous, vous pouvez les garder après étude euh, de la mythologie. Ça deviendra facile. D'accord Sauf que pour certains muscles, il vaut mieux en parler avec l'ostéologie dans certaines situations. On va D'accord Donc, si vous permettez maintenant de voir quand même commencer, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Euh, alors, ce qu'on va faire, quand c'est particulier, c'est donc on n'a que deux heures pour faire le. Donc, là, donc les deux autres sont bien sûr avec le sacrum. Si je fais le tour, je vais me retrouver avec une sorte de ceinture qui rattache le membre inférieur au tronc. D'accord Donc, il, est, il répond à nos à pardon, euh, contre-latéral et il répond aussi au féminin D'accord Pour constituer la ceinture pelvienne. Vers le bas et en bas, il répond bien entendu au fémur quand on parle de ceinture, c'est une, une, une ceinture, elle est faite pour rattacher deux éléments. Et je viens de dire que le y constitue la ceinture pelvienne qui rattache le membre inférieur au tronc. Et pourquoi on l'appelle pelvienne C'est quoi le pelvis C'est le bassin. Et le bassin, c'est quoi le bassin Où est le pelvis Le pelvis, c'est de l'os, c'est un os de pelvis ou c'est quoi exactement C'est un. L'espace, le pelvis, c'est un espace. Et le bassin, en fait, on peut parler du bassin osseux. Le bassin osseux, c'est ça. Le bassin osseux. C'est tout ça, c'est la ceinture. Tout ça, c'est le bassin osseux. Il est fait des deux os oraux et du sacran. C'est le bassin osseux. Mais il y a le bassin euh, qui est synonyme de pelvis. Et qui est un espace. Un espace. Il est où, cet espace il est entouré par la structure pellier. Donc il est où le pébis Le pébis c'est cet espace-là, où je mets ma main. C'est ce vide, cet espace-là. Juste en haut, il y a un autre espace encore plus grand qu'on appelle l'abdomen. effectivement. Et encore plus haut, derrière le sternum et les côtes, il y a quoi Un autre espace, c'est le C'est le thorax. Très bien. Okay. le thorax, l'abdomen, et puis le pébis, Et on va même détaillé au deuxième partiel, euh, deux pellistes, ce qu'on appelle le grand pelliste, le petit pelliste, c'est ça, on en reparlera le deuxième partiel, donc le pelliste c'est cet espace qui est là. Qu'est-ce qui est contenu ici? Quels qu sont les, les éléments? Les organes qu'on va retrouver là? La vessie. L'appareil géliton, effectivement. C'est-à-dire les, les organes génitaux internes, bien entendu. On va retrouver aussi la vessie, d'accord? C'est-à-dire l'appareil urinaire, tout à fait là, l'appareil urinaire. À part les de la vessie et euh, la partie terminale des ustères, et puis euh, ça, ça, on va le voir en deuxième partie. Aussi. En tout cas, retenez qu'il y a les organes génitaux internes, la vessie et la partie terminale de l'intestin qu'on appelle le rectum. Enfin, tout ça, on va le réutiliser pour l'anatomie euh, Ben, Je suis tout en train d'expliquer pourquoi on l'appelle ceinture pédlienne, parce que c'est une ceinture qui contourne le pédépisme. Maintenant, pour le classer, Pour le glacé, on vient de dire que c'est un os qui est plat, parce que sa longueur et sa largeur dépassent de loin sans les préciser. Et c'est un os qui est bien entendu pair, on en a deux, et qui est asymétrique comme tous les os euh, du squelette appendiculaire. Il les os du squelette axial qui sont dissymétriques, et les os du squelette appendiculaire, c'est-à-dire des membres supérieurs et inférieurs, qui sont tous asymétriques. Donc, c'est un os-là, paire et asymétrique. Pour l'orienter, c'est très simple. Et je pense que c'est quoi orienter un os Dans une position profondière Non. Vous situez dans l'espace Non. Pas du tout. on a fait ça avec le mot supérieur. C'est quoi orienter un os Vous savez quoi C'est la position. C'est la position ah. Non. C'est la position Très bien, ce savoir c'est répondre à la question est-ce qu'il est, qu est droit ou gauche C'est-à-dire que si euh, je trouve un os coxal posé sur la table, je dois être capable, grâce à, aux différentes données anatomiques, de savoir est-ce qu'il s'agit d'un os droit ou gauche. Et pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un os droit ou gauche, il faut répondre à trois questions. D'accord Quelles sont ces trois questions C'est qu'est-ce qu'il doit regarder vers le nord et qu'est-ce qu'il doit regarder vers le dedans Qu'est-ce qu'on doit positionner vers le bas et qu'est-ce qu'on doit positionner vers le haut Et qu'est-ce qu'il doit regarder vers l'avant Qu'est-ce qu doit regarder vers l'avant euh, la et vers, vers l'arrière, par, par rapport aux différents C'est fait pour le monde supérieur et c'est ce qu'on faire pour l'os coxale. Donc je veux savoir est-ce que c'est un os droit le l'os coxale. Donc je dois tout d'abord le positionner euh, en, en, en essayant de savoir qu'est-ce qui doit être positionné ou orienté vers le bas, qu'est-ce s'il doit être orienté vers le haut. Et ça on sait très bien que, au niveau de ce ça, il y a un trou, un foramen qui doit être vers le bas. Donc je vais chercher le foramen, le foramen qui est où Et là, c'est ça le foramen, le foramen l'eau je vais vous en tout à l'heure. Est-ce qu'il doit être positionné vers le haut ou vers le bas Vers le bas. Très bien. Donc je vais le positionner vers le bas et essayer de savoir est-ce qu'il est droit qu ou rouge. Donc si je le positionne vers le bas, ça pourrait être un muscle comme ça, un droit. Mais, en le regardant vers le bas, est-ce que ça pourrait être aussi un os gauche En ne respectant que ce seul critère, ça pourrait aussi être un os gauche Donc jusqu'à présent, je ne peux pas trancher. Je dois répondre à la deuxième question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit regarder vers le nord, qu'est-ce qui doit regarder vers le nord Et là, j'ai la réponse. La réponse, c'est que dans los il y a une qualité articulaire, euh, n'est-ce pas, qui doit regarder vers le nord. Et la chercher et cette qualité articulaire, c'est-à-dire semi euh, semi-lunaire, il est là, et voilà, et je dois regarder vers le dos, D'accord Donc est-ce que ça pourrait être un os droit euh, Oui, c'est possible. Est-ce que ça pourrait être un os gauche euh, oui. oui. en respectant ces deux critères, l'origine vers le bas et la cavité semi-lunaire vers le nord Oui. Donc jusqu'à présent, on ne va pas trancher. Maintenant, il faut, ça, il faut répondre à la troisième question. Qu'est-ce que tu dois regarder vers l'arrière Tu dois regarder vers l'avant encore, on a la réponse. On sait que le scopsal a quatre bords, supérieur, antérieur, postérieur et inférieur. Et on sait que euh, dans l'un de ces bords, qui doit regarder vers l'arrière, il y a une grande incision. Alors est-ce qu est que là, il y a une incision Non. Est-ce que là, il y a une incision Non. Est-ce que là, il y a une incision Oui. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a deux. Et là euh, oui, on a encore, il est là, il est là, et il y a cette grande incision. L'élan, on ne peut pas la rater. Elle doit regarder vers l'avant, vers l'arrière. Oui. Vers l'arrière, très bien. Donc je vais supposer que c'est dans cette annonce gauche. Donc je vais mettre le foramen vers le bas, la cavité articulaire vers le nord. Je vais le placer. Oui, c'est bon, mais si je le considère à l'annonce gauche, la, la grande incision, elle va regarder vers l'avant. Bon, moi je sais qu'elle doit regarder vers l'arrière. Je vais voir, je vais vérifier si je... Comme ça, ça marche. Les trois critères sont remplis. Le, le, le foramen vers le bas, la, la, la surface humidulaire vers le nord, et la grande incision vers l'arrière. Donc, je n'ai pas de doute, c'est un oscoptal droit. Voilà, voilà on Et ce qu'on vient de faire maintenant, on le fait avec tous les autres, avec les fémurs, avec la scapula, avec la cuve, le Je ne sais, sais pas si vous l'avez fait avec le bon, supérieur ou pas. Vous avez fait. Et c'est la même chose. Donc voilà, donc après l'orientation de l'os, il faut le décrire. Et pour le décrire, euh, on va tout d'abord parler de sa configuration générale. Sa configuration générale. générale, générale, générale. Est-ce que vous avez deux bouts de papier Deux de feuilles blanches. parce qu'il y a une chose fondamentale à savoir à propos à propos de Roscoxal alors dans Roscoxal si vous prenez là est-ce que vous pouvez le, le mettre dans un plan unique est-ce que vous pouvez maintenir Roscoxal vous pouvez le tenir dans une position X, et le mettre dans un seul plan. Est-ce que, par exemple, en le, en le regardant en trois dimensions, est-ce que vous pouvez le positionner, par exemple, dans le plan frontal, uniquement Non, parce que si j'essaie de placer la partie supérieure dans le plan frontal, la partie inférieure va être dans le plan sagittal. Si j'essaie de placer la partie euh, supérieure dans le plan sagittal, la partie inférieure va être dans le plan frontal. Donc, je ne peux pas, quelle que soit la position, ce n'est pas possible. Ben, cela, cela veut dire que c'est un os qui a subi une torsion. Il était peut-être dans, euh, dans, peut dans un seul plan, et puis on est venu le tourner. D'accord On est venu le tourner, bon, ce n'est pas vrai ce que je dis, mais c'est juste pour comprendre un petit peu la, la forme de l'os. L'os est en fait formé de deux segments. Un segment supérieur, c'est ce qu'on appelle euh, l'iliac. Qui est euh, dans un plan, comme vous voyez là sur le, la maquette, dans un plan relativement sagittal. Et un segment inférieur, c'est-à-dire le pourtour du foramen qui est dans un segment plutôt horizontal ou, ou, ou frontal. D'accord C'est-à-dire que l'os, il se présente de cette manière, avec une partie supérieure dans un plan plus ou moins sagittal et une partie inférieure dans un plan plus plus ou moins, n'est-ce pas, Frontal, d'accord, donc il, il est fait donc, de deux segments, l'un perpendiculaire à l'autre et donc positionné dans, un, dans deux plans différents. Si ce n'était pas le cas, eh bien, ça va pas se fermer, regardez. Si vous supposez que ce foramen, le pourtour du foramen, donc une euh, obturée, était dans le même plan sagittal que les linéales, eh bien, les deux ocorso ne vont pas se toucher. Il y aura une ouverture. Donc, on va supposer que le pourtour du foramen ouverturé était dans le plan sagittal, mais on est venu le rabattre, n'est-ce pas, vers le dedans, pour finalement le positionner dans un plan frontal et fermer ainsi la ceinture bélier. Donc, on va retenir une chose c'est que la forme globale de l'oscoxale est en hélice, avec deux segments. Un segment supérieur maintenu dans un plan plus ou moins et un segment euh, inférieur donc, autour du foramen obturé dans un plan frontal donc deux segments bien perpendiculaire à l'autre. C'est pour cela d'ailleurs je vais utiliser cette même, euh, cette même représentation pour comprendre que quand on veut explorer radiologiquement euh, les miliades pour savoir s'il y a une fracture ou pas et eh bien je ne peux pas utiliser une vue incidence de face stricte, ni de profil strict parce que j'ai dit effectivement que l'éliléa est dans un plan sagittal, mais pas sagittal strict, il est un petit peu dévié vers le nord. Et donc, si je veux bien voir s'il n'y a pas de fracture à ce niveau, si je fais une vue euh, là de profil, je vais voir que cette partie de l'éliléa, je ne vais pas la partie postérieure. Et si j'utilise une euh, vue antérieure stricte. Je ne vais voir que cette partie. Je ne vais pas voir la partie postérieure. Donc, pour bien explorer les lumières, il faut que je prenne une vue de. Donc, si ce n'est ni de face, ni de profil, ça va être de 3 quarts. D'accord C'est-à-dire, c'est comme si on veut prendre une photo, mais c'est une radio, c'est des rayons X. Donc, ça va être une vue de 3 quarts. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise, mais on on dit que pour explorer les linéaques, on va faire une incidence en trois quarts à l'air. Trois quarts à l'air, à l'air c'est l'adjectif relatif à des Même chose pour le foramen obturé. On demande au technicien de radiologie de prendre une radio avec une incidence, c'est-à-dire une orientation de la prise de radio, de trois quarts obturateur. Elle ni de face ni de profil. C'est une autre clinique qui est sur notre polycopier. Je vais expliquer pourquoi on prend trois carabères pour voir les a dans son ensemble, et on prend trois carabes pour voir le foramen, le contour du foramen obturé dans son ensemble. Voilà, donc la première des choses que j'espère que vous avez entendu, c'est cette disposition de l'os coxal en deux segments, l'air perpendiculaire. D'accord ce, ce qui nous amène justement à parler maintenant des constitutions de l'os. Et l'os coxal, on logiquement, il est fait de combien de parties Trois parties effectivement. Ce sont les iliaques, voilà, l'ilien en haut, l'espion en bas et en arrière, et le pubis en bas et en arrière. Ces trois segments sont soudés, n'est-ce pas, au fond de la Et puisque ça en nombre de trois, la soudure va hein, former quoi là où c'est soudé, vous aurez dessiné hein, la lettre Y majestue. Voilà. et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y avait C'est la personne qui n'a pas encore terminé sa croissance, pour les orlans, par exemple. Voilà, est pour les orlans, on a dit qu'il y a des cartilages des Epiphys et Yagy. Là, c'est un os qui est plat il a le droit aussi d'avoir un cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance, il existe où Il existe au niveau de cette Y. C'est pour cela qu'on appelle le cartilage en Y, c'est le cartilage de croissance de l'oscroxal, qui euh, finalement se retrouve au fond de l'acétabulum, de ce qu'on va appeler acétabulum. Est-ce que vous suivez mm -hmm. C'est bon Donc, ce qu'il y a à retenir maintenant, c'est qu'il y a trois parties de l'oscroxal, l'idéon, l'ischion et le pupus. Maintenant, on va décrire. Écrire et avant d'écrire, on va savoir que lorsque ça finalement, on va présenter à l'écrire combien de faces Deux faces. Une face exompélienne Ex Ex Ex et une face endopélienne. Exompélienne, c'est-à-dire, elle regarde en dehors du pénis Et c'est celle-là, elle regarde vers le pélis, elle regarde vers les organes contenus au niveau du pénis Et puis, il va présenter quatre bords un bord supérieur, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord. Intérieure. Et il va présenter aussi quatre angles, bon, qui, qui, qui constituent l'union entre les différents bords, les deux supérieurs et les deux inférieurs, on va envoyer le milieu. On va commencer par décrire les faces. On va commencer par la face, n'est-ce pas, exopélvire. La face exopélvire va présenter, à décrire, trois parties. D'accord Si vous avez des questions, on va arrêter. Donc, quelles sont les trois parties Les trois parties c'est tout d'abord les Liliacs, d'accord, la cépamulum et les lilias, le forum duré, le contour du foram duré. Les lignes sont au niveau de sa partie exopélienne. Elle regarde vers où Vous avez là. Elle regarde vers où Vers la fesse, n'est-ce pas Comment on appelle aussi la fesse C'est la région l'idéale, la région. La, région. la région fessière ou la région glutéale. Donc, cette zone, euh, elle est du peu concave, n'est-ce pas Elle est concave, on dort. Elle constitue donc, comme elle regarde vers la région glutéal, elle constitue la force glutéale. Au niveau de la force glutéale, qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver quoi Des lignes. On va trouver trois lignes On va appeler lignes glutéales. Donc, il va s'agir alors de la ligne glutéale postérieure, la ligne glutéale supérieure et la ligne glutéale inférieure. Ces trois lignes glutéales, également si appelées lignes semi-circulaires, vont séparer les zones d'insertion des trois mmh. de glutes, du On va parler alors du glutéus maximus, du glutéus minus et du glutéus minimis. Ou alors grand glutéal, moyen gluteal et petit glutéal. Ça c'est le territoire d'insertion. De ces différents Voilà donc ce qu'il y a à retenir concernant la face exopénienne de l'idéal. Si on descend plus bas, on va retrouver au centre de cette face une grande cavité. C'est la cétadule. La cétadule Et théâtrée, on l'appelle toujours la cavité cotiloïde. Monsieur, pour la ligne butée, on a un postérieur et antérieur et inférieur ou un postérieur Postérieur, supérieur et inférieur et la supérieure et antérieur. Alors, la partie moyenne, c'est la cavité acétabulaire ou cotiloïdienne. On va poser la question, est-ce qu'il est qu y a une différence entre la cavité cotiloïde et la cavité gréloïde, bien sûr. La cavité gréloïde, c'est la scapula, alors que la cavité cotiloïde, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est le cotil c'est ce qu'on appelle l'acétabula. Cette cavité est formée de deux zones, n'est-ce pas Une zone périphérique, celui ressemblant à un croissant délimité par deux cornes, une corne antérieure et une corne postérieure. Ces deux cornes vont être séparées euh, par un espace qu'on appelle l'incisure acétabulaire, effectivement. Et c'est cette zone semi-lunaire périphérique qui est encroutée, c'est-à-dire tapissée de cartilage, et qui est donc la seule à être euh, articulaire au niveau de cet acétabulaire. Le deuxième constituant de cette cavité acetabulaire, c'est le fond de l'acotabula qui n'est pas articulaire et donc qui n'est pas en de cartilage, mais qui présente plutôt, une zone où on va retrouver de la graisse. et est comblé de graisse. D'accord Et entre les deux cornes ici de la, de, de, de la cavité euh, semi ramène obturé, ça veut dire pour faut fermé tout simplement. Dans les anciens bouquins, on a trouvé qu'il s'appelle pour obturateur. C'est pas vrai parce qu'il n'est pas qu obturateur, mais il est obturé. Ce n'est pas que qui ferme, il est fermé. Il est fermé par trois éléments. Les deux muscles obturateurs, interne et externe, et une membrane obturatrice. Mais ces trois éléments laissent quand même une petite ouverture qui est représentée ici pour le passage euh, de c'est-à-dire le pédicule obturateur, le nerf obturateur qu'on va voir avec l'inertation du membre intérieur. D'accord Voilà donc concernant le foramen obturé. On va maintenant parler de son photo pour voir de quoi il est constitué. Il est constitué de quoi le foramen obturé Le foramen obturé et on est entouré par plusieurs éléments. En haut, par la cavité acetabulaire. En arrière, par et on apprend par le pubis le pubis il est fait de quoi le pubis il est fait d'un corps et et ce cas ce corps supérieur porte le nom du crête iliaque. oui tout ce qui est sur cutané n'est pas de, mal. Pas de mal, ça veut dire on arrive à nous toucher sur cutané ça veut dire sur la peau. Quand on a un os ou autre et directement sur la peau, ce qui n'est pas de marbre, Voilà. c'est bon. Voilà, donc concernant le bord supérieur. Concernant le bord inférieur, euh, pardon, le, le bord inférieur il est fait de quoi La branche inférieure du pubis, et eh bien, et la branche de l'ischion. La branche inférieure du pubis et la branche de l'ischion forment le bord inférieur. on par rapport de la branche ischioculière est parfois fracturé, euh, c'est-à-dire le, le cas des fractures de, de, de l'os Voilà. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qui reste Il reste à parler du bord antérieur et du bord postérieur. Le bord antérieur et le bord postérieur sont formés par une alternance de zones surélevées et de zones échancrées. Euh, et on peut alors les citer de haut vers le bas. On va donc parler de la zone qui est ici surélevée, c'est une épine et l'épine ici en avant. Voilà, c'est l'épine iliaque, supérieur, puis il y a l'épine iliaque entéro et contre les épines. Ici c'est une épine, et c'est une autre épine. Donc là c'est une chancrure, on voilà, va l'appeler comment Indèle épineuse, tout simplement. Donc on se retrouve alors avec l'épine iliaque supérieur, les là, sur l épineuse, l épineuse en incision l'incision supérieur, l'épine iliaque entéro l'épine inférieur, et puis, il y a l'autre échancrure pour le passage de quoi le Du muscle iliopsoas. Donc, on va l'appeler l'incissure du muscle iliopsoas. Et puis, il y a une éminence. Une éminence, c'est-à-dire une surélévation qui est adoucie. Une surélévation à ce niveau. Qui, qui fait relier quoi est, Voilà, qui fait relier l'iléon au bord supérieur de la branche supérieure du pubis. Comment on appelle ce bord supérieur le pectel du pubis. Donc, c'est une éminence qui relie l'éléon. Au pectel, on va l'appeler comme Éminence ilio-pectinée. Éminence ilio-pectinée, puis le pecten du pubis, puis le tubercule euh, pubien. Donc, je répète les constituants du bord antérieur, c'est très simple. L'épiliniaque supérieure, l'incissure intérieure épineuse, les antérieure inférieure, l'incissure du filium soroise l'éminence iliopectinée, le pecten du pubis, puis le tubercule du D'accord Tout à fait, on a Voilà donc pour le bord antérieur. Maintenant pour le bord postérieur, c'est à peu près pareil. C'est toujours une alternance de surélévation et chanteurs. Sur chanteur. Donc là, la, la surélévation euh, tout à fait on c'est l'épiliaque aussi. Mais cette fois-ci, postéro, c'est le postéro supérieur. Puis l'incision intérieure, puis euh, l'épididienne, postéron intérieure cette fois, puis la grande incision sciatique, la grande et fameuse incision sciatique, où passe le lunaire... nerf oui. sciatique. Vous la voyez là, le nerf sciatique, il va partir euh, dans ce sens-là, n'est-ce pas Il va sortir, c'est-à-dire qu'il sera, on va le voir, la seule branche terminale du texte sacré, il va sortir par la grande incision sciatique et puis parcourir. La face postérieure euh, de la cuisse et se terminer pour son niveau de l'amplifier. Et ça, on va le voir avec l'inertation du membre inférieur. En tout cas, retenez pour le moment qu'au niveau de la grande institution sciatique passe le fameux nerf grand sciatique. Donc, par la suite, c'est les pieds sciatiques ou ischiatiques, c'est Et puis, ce qu'on a, euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, la tuberosité ischiatique, je dis, sur laquelle vous êtes l'épine postéro supérieur, l'incision intérieure humaine, l'épine postéro-inférieure, la grande incision sciatique, l'épine sciatique, puis la tuberosité ischiatique. Voilà, c'est tout, pas plus simple que ça, donc il faut juste euh, le retenir de cette manière. On voilà, a donc ainsi bon, terminé euh, la description de l'oscoxale avec ses différentes faces, ses différents bords. les ongles en fait c'est juste l'union euh, des de, de, les bords, donc finalement l'angle supéro euh, antérieur il va correspondre à antéro antérosupérieur qui est palpable aussi, d'accord, sous, sous, sous la peau bien sûr, et puis postéro postérosupérieur pour l'angle euh, postérosupérieur, euh, donc le bord supérieur et, et le bord postérieur, et puis l'angle euh, postéro inférieur il va correspondre à quoi à la tuberosité ischiatique et l'angle euh, c'est-à-dire, euh, monter inférieur va correspondre. Là, on tubercule, pulvienne, pulvus, c'est là, là où on va se, finalement se former, n'est-ce pas, la synthèse pulvienne. D'accord Est-ce que c'est compris Voilà, donc, concernant bon, l'os, coxal. Les fractures de l'os sont graves euh, pour plusieurs raisons. Euh, si c'est une fracture au niveau de l'acétabulant, c'est grave parce que, euh, c'est-à-dire, ça va, ça va être une fracture articulaire, ça va retentir sur l'articulation de la hanche. Et puis la gravité aussi provient de ces rapports. Pourquoi Parce qu'on a dit que l'os coxal, euh, finalement, il constitue la ceinture pénienne, donc il, il va euh, être en contact avec des organes membres à ce niveau. Donc s'il est fracturé, il risque, euh, n'est-ce pas, de blesser les organes péniennes pour la gravité des fractures euh, de l'os et du bassin en général. Voilà donc concernant euh, l'os coxal. On va maintenant, euh, sans trop tarder, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aborder maintenant le fibre. Sauf si vous avez des questions sur vous autour de l'os coxal. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'os coxal s'il vous plaît Hein de verticale et le grand axe de lance. Ça nulle pas. Donc vous le voyez de face. Et quand vous le voyez de profil, est-ce qu'il est rectiligne Non. Il n'est pas oblique. Il est concare. Très bien. Il est concave. Concave en arrière. Il est concave en arrière ou convexe en avant. Euh, convexe en avant, ça veut dire concave en arrière. Ouais. Donc vu de face, il est, il est son grand axe oblique en bras et en dedans est fait avec la verticale. Corps, ah, qui est... Bien sûr. D'accord. Donc c'est parce qu'il est long, et comme tous les autres os il va présenter une diaphyse ou un corps, et deux extrémités proximales et distales, ou deux épiphyses proximales et distales. Concernant le corps, il est triangulaire à la coupe. C'est-à-dire que si je le coupe transversalement, si je le coupe transversalement, voilà ce que je vais obtenir. Un triangle. Voilà, je vais obtenir un triangle si je le coupe transversalement. Et là, ça va être l'avant. Et là, ça va être par exemple le dedans. D'accord Donc, je vais obtenir un triangle. Et en obtenant un triangle, je vais vous trouver une face antérieure, une face médiale une face latérale et donc un bord antéro médial un bord antéro latéral et le fameux bord postérieur et j'ai fait exprès d'exagérer le bord postérieur euh, pour euh, montrer que finalement euh, j'ai des billets triangulaires mais un triangle il est à peu près comme ça, avec un sommet postérieur Unique. Lui, il n'a pas un sommet unique, il a un sommet, on dit qu'il est bifide. Il a un sommet qui est bifide. Pourquoi Parce que tout à l'heure, quand on va voir, quand on va voir, c'est-à-dire le bord postérieur, on dira qu'il est fait de deux lèvres. On va commencer par ça. Le bord postérieur, qu'on appelle aussi l'île A, il est fait de deux lèvres, une lèvre. Euh, médial et une lèvre latérale séparée par, par un gouttière, une ou un sillon entre les deux lèvres. Vous comprenez ou pas mm -hmm. D'accord. Et d'ailleurs, on dit que sur la lèvre médiale s'insère le vaste médial, sur la lèvre latérale s'insère le vaste mm -hmm. latéral et entre les deux vont s'insérer mm -hmm. les muscles adducteurs le grand, le long et mm -hmm. le pauvre est-ce que c'est compris? Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ce, à ce bord, à, ce, à cette ligne A? Si je représente la ligne A toute seule ici, lumière, je vais me retrouver si je vais uniquement sur la ligne A. Donc, il y aura deux, ça c'est uniquement le bord que j'ai représenté. Et j'ai fait exagérer de l'écarter. Il y a deux lèvres, une lèvre ici latérale une lèvre. Ici, médial. Qu'est-ce qui va arriver à ces deux lèvres en bas Ils vont s'éloigner l'une de l'autre. On dit que le bord va se déchirer. Et en se quand il va limiter ici en bas un triangle que vous voyez à ce niveau. On a gardé les deux lèvres, médial qui part vers le devant et latéral qui part vers le nord. Et il se retrouvera ainsi délimité un triangle qu'on appelle triangle. Oplété, très bien, parce qu'il constitue le fond de, cette, de ce pli là, le pli qu'on a là on appelle le, le trop -oblité. Donc il va constituer le plancher de propriété et mérite donc le nom de le client complété. Mais remarque ce qui va arriver, eh bien la, la, la ligne, là ça va être bien sûr le nom, et là c'est le, le haut. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la lettre médiale Elle va se prolonger médialement, La lettre latérale, elle va se prolonger latéralement. Et on aura une troisième ligne qui va se surajouter. On dit que le, la ligne A va se tripliquer en bon. haut. Et donc, là, ça va être la lettre médiale. Là, c'est la lettre latérale. La lettre médiale, en se prolongeant vers le dedans, elle va changer de nom. On va la prédire. Comment? Spirale, qui va donner toujours insertion au muscu latéral, euh, basse médiane, pardon. Maintenant, la lèvre latérale qui va se prolonger vers le nord. La lèvre latérale, là, va se prolonger vers le nord et va se surélever. Et, elle portera par la suite du nom de moi une autorité lutéale qui donnera insertion à quoi Le muscle glutéen, c'est-à-dire gluteus maximus. Et en euh, plus de ces deux lèvres, au niveau de la partie supérieure, il va s'ajouter une troisième ligne. C'est pour ça qu'on dit que le bord, postérieur du fémur va se trifler au haut. Bon, D'accord cette, cette ligne médiale qui va se surajouter on va donner insertion là on va produire une pectilée on va donc l'appeler la ligne pectilée d'accord donc si on reprend ici le bord postérieur qui est le plus important au niveau de la diaphyse on va dire que c'est un bord qui est bétillée si on le coupe transversalement on va contenir ces deux lèvres, l'air latéral et l'air médial avec interstice au milieu sur la lèvre médiale, ça sert le vaste médial. Sur la lèvre latérale, ça sert le vaste latéral. Et entre les deux, ça jusque le muscle Vers le bas, ces deux lèvres vont s'éloigner l'une de l'autre, délimitant le triangle compliqué. Et vers le haut, ils vont subir une triturcation. C'est-à-dire que le bord va subir une triturcation. Et donc, on se retrouvera avec la ligne spirale en dedans, donnant toujours l'insertion au vaste médial. La lèvre L'atéral va se prolonger par la tuberosité glutéale, donnant insertion du nus maximus, et au milieu va se surajouter une ligne, donnant insertion du muscle pectiné, et donc méritera le nombre de lignes pectinées. Et si on est-ce que c'est compris D'accord. Sinon, bon, le reste de la diaphyse, qu'est-ce qu'on doit retenir On doit retenir que la face antérieure va donner une insertion au masque intermédiaire. Et on va une face contéromédiale, une face euh, ou plutôt postéromédiale, postérolatérale, Et les trois bords qu'on a cités, le plus important d'entre eux, c'est le bord postérieur au niveau. D'accord Voilà, donc, concernant la diaphyse. Concernant les extrémités, eh bien, il y a une épiphysse, pour qui présente combien d'éléments Trois éléments. La tête, le col et le massif tubérosité. La tête est un sécour de sphère. C'est près des deux tiers d'une sphère. Euh, C'est une euh, sphère qui est confrontée de cartilage, qui sort au niveau d'une un, dépression, qu'on appelle la formelle capitis, qui donne ici une insertion à quoi Ou ligament de la tête fémorale. De la tête fémorale. Euh, juste en bas, cette tête est soutenue par... Le col, le c'est un cylindre qui est aplati d'avant en arrière. C'est comme si c'était si un cylindre qu'on est venu écraser d'avant en arrière. On a aplati d'avant en arrière. Je vais vous faire passer tout à l'heure la maquette et vous verrez qu'il a été écrasé d'avant en arrière. C'est pour cela qu'on peut lui décrire une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur et un bord inférieur plus monde. D'accord C'est le col. Et le col ici, de la, euh, du fémur son axe, fait avec l'axe de la diaphyse, un angle connu, il est à peu près de 125 à 130 degrés, s'il est plus ouvert que ça, on en a ce qu'on appelle une déformation en koksavara, et s'il si est plus fermé, on en a une déformation en koksavara, pour retenir euh, la déviation, c'est-à-dire koksavara c'est vers le dedans, et koksavara c'est vers le nord. C'est simple. Dans le mot euh, varus, c'est-à-dire pour savarra, varus, il y a la lettre R. R comme rachis. Quand on et donc varus, c'est une déviation vers le dedans. Et dans le mot valga, c'est-à-dire Valgus, il y a la lettre L. L comme latéral, une déviation vers l'atéral, C'est juste une petite astuce pour obtenir varus et Valgus, ce qui n'est pas spécifique uniquement à l'âge. Nous allons en parler aussi pour les. Articulation et d'autres autres D'accord Voilà. Alors, donc, euh, par la suite, qu'est-ce qu'il y a au niveau toujours d'extrémité proximale Il y a deux tuberosités. Une grosse tuberosité ici en bas, c'est ce qu'on appelle le, le grand francontéen, qui donne l'insertion à plusieurs muscles, notamment ici sur son bord euh, supérieur et euh, sa face latérale, okay. le muscle de luteus médus, médus, voilà, et aussi. Les muscles pénitro C'est pour cela d'ailleurs qu'on les a fait pénitro On va les étudier avec les muscles du bassin. Maintenant, toujours au niveau du massif tuberositaire, il y a une petite tuberosité, là, qui est située cette fois-ci à quel niveau Le grand trocantère, il est latéral. Le petit trocantère, il est plutôt médial. Et il donne insertion à quoi Au muscle qui sont c'est le muscle qui permet la flexion de la hanche va tirer sur le petit tronc va assurer donc la flexion de la mousse. D'accord Voilà donc ce qu'il y a à retenir concernant l'extrémité proximale la tête, le col et le massif du verre le tronc-contaire et le tronc Le col et ce est-ce en avant ou bien en arrière Voilà. Alors, la tête du fémur, elle est exactement disposée de cette manière. Elle regarde. Vers le haut, vous l'avez compris, vers le devant, vous l'avez compris, et vers l'avant. Légèrement délié vers l'avant. Voilà. Alors, si on descend plus bas, on se retrouve avec l'extrémité distale. L'extrémité distale est l'effet de quoi L'extrémité distale est l'effet de, hein, de, de deux Comptez. Voilà. Voilà le comptier du, du côté euh, médial, voilà du côté latéral. Quand on est venu souder. Et on a on a un cylindre, un cylindre qui est pincé au milieu, c'est l'atrophié fémoral. L'atrophié fémoral que vous voyez ici, qu'on est venu coller en avant des deux condyles, ce qui fait que ça va ressembler grossièrement à une pyramide quadrangulaire avec une face antérieure où on recolle ici l'atrophié fémoral, une face postérieure où on reconnaît ici les deux condyles séparés par une grande incision qu qu'on appelle intercondyllienne qui donne l'insertion au ligament croisé, au ligament croisé du genou. Une face euh, médiale qui est euh, surmontée ici par l'épicondyne médiale, qui est encore plus en haut, un tubercule ici en haut, qui est très important, qui donne insertion. Muscle grand adducteur. C'est important de revenir cela parce qu'à ce niveau, le muscle grand adducteur va délimiter un orifice par où va passer la fameuse artère fémorale. C'est là où elle va se terminer pour se poursuivre avec l'artère oblité et ça on va le revoir avec la vascularisation du programme D'accord. Vous suivez bien. Maintenant, la face latérale. Elle est aussi caractérisée par l'existence. Euh, d'une surélévation qu'on appelle l'épicondyle latéral. Sur la face médiale, il y a l'épicondyle médial, et sur la face latérale, il y a l'épicondyle latéral. Les deux donnent respectivement insertion au ligament collatéral médial et collatéral latéral du genou. D'accord mm -hmm. C'est bon mm -hmm. Voilà donc euh, concernant l'extrémité distinctive. Oui. Il n'est pas symétrique au contraire. Il est d'ailleurs quand on va parler du tibia. On va dire que euh, le tibia, est présente deux cavités grénoïdes et l'une et, et pas la même. Est-ce que les deux cavités grénoïdes et tibia sont les mêmes Ils ne sont pas les mêmes, parce qu'ils vont répondre à des conditions qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas symétriques au contraire. Donc il y a un qui est plus grand que l'autre et il ne faut pas rentrer dans ces. Donc, il y a une surface pathénaire, c'est synonyme. Il faut que l'effet morale, surface pathénaire, c'est la même Parce qu'elle répond justement à la pathénaire. C'est pas le recherche articulée avec la pathé. Donc, on va le phénomène. Est-ce que vous suivez Il y, a deux. Il y a un os, la fibula, on va parler tout à l'heure assez rapidement. C'est un os qui constitue, la fibula constitue la colonne latérale. C'est un os qui a perdu son importance c'est l'être humain, et, et on, va, on va y revenir. Maintenant, le tibia que j'ai entre ma main, euh, on le définit comme étant l'os qui constitue la colonne médiane de la jambe. Il répond au et on va au pantalus. D'accord. Pour former à la fois l'articulation du genou et l'articulation de la cheville qui participe à ces deux articulations. c'est le plus important os de la jambe. C'est lui qui euh, soutient, c'est-à-dire euh, euh, transmet euh, la force. Et, et soutient donc le corps, pas la figure. La, là, on va voir, on peut même la retirer respectant juste sa partie distale et ça n'aura pas d'impact contre le tibia, c'est important euh, pour euh, les postures et la locomotion. Voilà. Donc c'est un os qui est bien entendu lent qui est bien, qui est asymétrique. son orientation aussi est très simple il suffit de placer la plus petite extrémité vers le bas placer la grosse vers le haut la plus petite vers le bas toujours au niveau de cette euh, petite extrémité il faut chercher le processus, euh, voilà, bastille, oui, mais un processus qui descend vers le bas, on va le chercher, il est où Il est là, il va regarder oui. les roues, oui. vers le devant, très bien, et puis toujours au niveau de cette extrémité, il y a deux faces, une face qui est lisse et une face qui est rugueuse, la rugueuse, il faut la placer vers où oui. Vers la main, très bien, donc la plus petite extrémité vers le bas, le processus, la baléone, il, a, il faut la placer vers le dedans et puis la face lisse vers l'avant. Donc c'est un tibia gauche, un tibia. Donc voilà, concernant l'orientation du tibia. Maintenant, euh, concernant, euh, cest à euh, sa description, il s'agit d'un os long, donc il présente un corps ou et deux extryses, proximal et distales. Le corps, il est là encore comme euh, le fémur. Triangulaire à la coupe. Et donc, si on le coupe euh, transversalement, voilà, donc on va obtenir. Si on le coupe euh, transversalement, on va obtenir un triangle, tout simplement. Là, ça va être l'arrière. palper euh, la, la face entéro-médiale, euh, est-ce que vous pouvez la palper Oui, vous pouvez la palper, elle n'est couverte que par la peau, et donc il est exposé au traumatisme, et quand il y a un traumatisme à ce niveau, la peau peut s'ouvrir, et donc l'os, il deviendra apparent, hein. ce qui fait toute la gravité des fractures à ce niveau. Les fractures vont non seulement être des... il des, y des, des, des, des... aura non seulement une fracture de l'os, mais une fracture de l'os avec un os visible. C'est ce qu'on appelle une fracture ouverte, qui est plus difficile à traiter qu'une fracture fermée. D'accord Voilà donc euh, ce qu'il y a à retenir. Alors, sur la face antéro médiale je dis qu'elle est dénuée d'insertion musculaire, aucune insertion musculaire, on insertion musculaire mais, sauf à la partie toute supérieure. À la partie toute supérieure du tibia, de la face antéro médiale Ça sont les, les deux condyles du tibia et les condyles du fémur et les deux condyles du tibia qu'on est venu coller l'un à l'autre et donc en les collant l'un à l'autre on se retrouve avec la pyramide quadrangulaire de quadrongulaire donc la paroi antérieure elle présente quoi elle présente une tuberosité très importante qu'on appelle la tuberosité tibiale antérieure qui est aussi palpable sous la peau il est palpable sous la peau et elle donne insertion, comme vous voyez là, c'est le ligament patellaire. C'est le ligament qui va partir de la patella jusqu'à la tuberosité tibiale antérieure. D'accord, jusqu'à la tuberosité tibiale antérieure. Et c'est grâce à ce ligament qu'on peut faire l'extension du genou. Les chèvres tirer sur la patella, la patella va tirer sur le tendon patellaire, et le tendon patellaire va tirer sur la tibia. On fait ainsi l'expansion du genou. Toujours sur cette face antérieure, et latéralement, existe un tubercule, un petit tubercule, qu'on appelle le tubercule de GLD, qui donne l'insertion à ce qu'on appelle le tractus iliotibial. tibial C'est quoi le tractus tibial C'est l'expansion, si vous voulez, aponévrodique, du muscle penseur du fascia on va étudier avec la myologie. Donc, il s'insère à ce niveau et c'est un des muscles stabilisateurs euh, latéraux euh, du genou. Ça, on va le revoir avec la myologie. D'accord Donc, face antérieure, deux éléments à retenir la tuberosité tibiale antérieur et le tubercule de gerbi. Maintenant, la face postérieure. La face postérieure, elle présente au milieu l'insertion du ligament euh, croisé postérieur. Elle présente euh, euh, euh, latéralement latéralement de ce côté, donc euh, l'insertion de quoi Le passage de quoi du semi-membraneux. Le puis le tendon, cette fois-ci direct, d'accord Et puis euh, latéralement, latéralement à ce niveau-là, médialement, c'est l'insertion euh, du, du, du tendon, c'est-à-dire direct du semi-membraneux, et latéralement... Non, ça c'est au niveau postérieur. C'est déjà une surface articulaire ici sur la face latérale qui répond à la figure. Maintenant, on a parlé de la face antérieure, la face postérieure. La face médiale est en insertion à quoi Voilà, là c'est pas représenté, C'est le tendon réfléchi du semi-membraneux. Et latéralement, c'est toujours la surface articulaire qui répond à la fibula que vous arrivez, hein, là, il y a pas de aussi, que vous arrivez à avoir à ce niveau de la surface articulaire avec la tête fibulaire. Donc, on a parlé de la face antérieure, on a parlé de la face postérieure, face latérale, face, face médiale. Reste à parler maintenant de la face supérieure ou base de la pyramide. La base de la pyramide, elle est comment elle est plane ou horizontale, comme, comme un plateau. C'est pour cela qu'on l'appelle le plateau tibial. Toute la face supérieure s'appelle plateau tibial. Elle est un petit peu difficile, pas difficile, mais elle est riche en éléments à l'abri et elle est riche donc d'être On va donc la dessiner en faisant tout d'abord une orientation. Là, ça va être d'abord. Là, ça va être, je vous le dis, voilà, la terrelle. Et donc, pour la dessiner, elle aura un petit peu ses forme Voilà, on D'accord? Donc là, tout ça, c'est la face supérieure de l'extrémité proximale du tibia qu'on appelle l'artotylien. Elle est divisée en, en trois espaces. Un espace ici médium, et puis une cavité gléoïde médiale, et une cavité gléoïde latérale. Et, et qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il représenté ici C'est la tuberosité. C'est la tuberosité qui vient C'est moi. Cet espace qui est médium, il est lui-même divisé en trois segments. Au niveau de la partie moyenne, existe des épines. Ce sont des épines du tibia. Ce sont les épines du tibia. Et s'il y a ici des épines au milieu, eh bien cette zone en avant, on va l'appeler R, spinale et spinal Spinale spinal, c'est un adjectif relatif à épine et donc là ça va être Spinal et là ça va être verre, c'est et là c'est a dit c'est c'est la c'est le verre, c'est le verre, c'est la c'est la verre, c'est Voilà, ouais. Alors, quels sont les éléments là, là, ce sont des surfaces qui sont articulaires qui répondent à quoi Pour monter du fémur, pour ait une constitution de l'articulation du genou. Mais pour une meilleure congruence articulaire au niveau du genou, eh, il y a des structures. Oui. Voilà, des structures fibro-cartilagineuses qui sont déposées. En croissant sur ces cavités dénuées pour amortir les champs et pour améliorer l'adaptation des surfaces articulaires. D'accord, c'est ça le but. Et c'est croissants croissant en la forme d'un croissant, Ils dans la forme d'un croissant, dans le présence de cordes. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Présente donc deux cornes, une corne antérieure et une corne postérieure. La corne antérieure ici du ménis euh, médial s'insère sur la surface respinale et la corne postérieure sur la surface rétrospinale. Ça c'est du côté médial. Du côté latéral, pareil. Du côté latéral, exactement pareil. Les deux cornes euh, postérieures des deux glisses, plus le ligament croisé postérieur. D'accord Est-ce que c'est compris comment par la de la jambe Ça, c'est autre chose. La c'est la mythologie. Vous savez, les muscles sont entourés d'une aponévose. L'os, il est entouré de périodes qui le couvrent, qui l'enveloppe. Et le muscle est entouré d'une aponévrose qui entoure le muscle. N'est-ce pas et la, la ne fait pas entourer le muscle. Il y a une qui entoure un groupe musculaire et qui envoie des septembre. Et ça, on a fait franchement généralité. Ce qui fait délimiter des loges. Et au niveau de l'argent, on se retrouve avec une polyvrose superficielle, avec des septembre intermusculaires qui partent de tous les côtés, délimitant trois loges. Une loge antérieure, une loge latérale et une loge postérieure. Elle-même se diviser en deux Postérieure profonde et postérieure superficielle. Et ça, voilà, on va le voir avec la D'accord Donc, la première pause, c'est le tissu qui entoure le muscle et qui entoure un groupe de muscles délimitant des loges musculaires. D'accord Voilà. Donc, on va maintenant aborder l'extrémité distale du de... tibia. Dis elle aussi, elle a la forme un petit peu d'une pyramide quadrangulaire. C'est-à-dire qu'elle présente elle aussi. Quatre parois, antérieure, postérieure, médiale, latérale, une base et un sommet. Vous voyez le sommet Il est coupé, sommet tronqué et soudé à l'os. Ce qui nous laisse à décrire une face antérieure qui nous a servi tout à l'heure à l orienter l'os. Et les tendons Lisse. Lisse. Et sur laquelle glissent les tendons extenseurs. Les tendons extenseurs du pied, et de la cheville. La face postérieure, par contre, est irriteuse. Elle présente un tubercule qui délimite deux gouttières. Pour le passage, cette fois-ci, des tendons. En avant, c'était les tendons extenseurs. Donc, en arrière, ça va être les tendons légisseurs. Maintenant, toujours au niveau des extrémités distales, il y a latéralement une surface articulaire délimitée par la bifurcation du bord latérosseux. C'est l'incisure fibulaire qui reprend à l'extrémité distale de la fibula. Et latéralement, euh, pardon, médialement, il y a cette, euh, voilà, cette euh, excroissance osseuse, si vous voulez, qui descend plus bas que tout le reste de l'os, qui est aussi palpable sous la peau, toujours la palpée là, sous la peau, euh, c'est la maléole, la maléole médiale. La maléole médiale, elle fait partie du tibia. La maléole latérale, on va la voir, elle fait partie de la tribune. D'accord Donc voilà, donc on a vu la face antérieure, quand on a fléchisseur, la face postérieure, la face euh, latérale, c'est l'incision fibulaire avec la fibula, et la face médiale, c'est la paléole médiale, euh, par, -par sous la Reste à décrire la face inférieure, la face inférieure du tibia, et une surface articulaire répondant à quoi Voilà, On la voit bien ici, si on, on, on regarde ici la face inférieure, on voit qu'elle répond à l'un des os du euh, tasse postérieur c'est-à-dire le ou euh, participant à la formation de ce qu'on appelle la mortaise tibio-fibulaire qui répond au talus pour former l'articulation de la chute. Alors, on va le avec la n'est-ce pas, du talus. Voilà en concernant l'extrémité distale de, de, du tibia, donc concernant le tibia en général. Est-ce que vous avez des questions à propos du tibia Ça va Très bien. Alors, si c'est compris, on va rapidement voir la fibula. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va devoir un petit peu accélérer pour nous faire passer ce qui est juste pour euh, voir euh, certaines structures. Vous me bien. Concernant la fibula, la fibula, on a dit que c'est un os qui n'a pas beaucoup d'intérêt chez l'être humain. Sauf concernant son cadre distal. Concernant son cadre distal, à partir du tout-à-fait distal, elle participe, comme euh, je viens de le dire, à la, à la formation euh, de l'articulation de la cheville. Elle est importante, la partie distale, mais la partie centrale, la partie moyenne, elle, elle n'est pas très importante. ce n'est pas grâce à la fibula qu'on soutienne le corps. C'est plutôt le tibia qui est très important au niveau de la jambe. Et donc, quand on a besoin d'os, par exemple, pour reconstruire le long début, on peut le prendre sans problème, ça ne va pas rebondir sur la mobilité ou sur la posture. D'accord Alors, de quoi il est constitué D'abord, comment peut-on le définir On le définit comme étant la colonne latérale du squelette de la jambe, il répond au haut, au tibia, n'est-ce pas Il ne répond pas au fémur du tout, rien à voir avec le Il ne répond pas voilà, au tibia, en haut, et il ne répond pas au talus ou bon, On va au tailleur pour former la calculation de la cheville. Alors, on va pas parler beaucoup de sa diaphyse. Vous avez posé tout à l'heure la question. Bon, la diaphyse, elle est aussi triangulaire à la peau. Elle présente un bord antérieur, un bord et un bord médial regardant vers le tibia. C'est ce qu'on appelle le bord interosseux. Et ce bord médial, c'est une crête qui va séparer une face antérieure pour l'insertion les euh, extenseurs et une face, et même, pardon, pour l'insertion euh, des fléchisseurs, des extenseurs, oui, c'est ça, des extenseurs, c'est-à-dire euh, euh, les muscles extenseurs de la jambe, et une face postérieure pour l'insertion des muscles fléchisseurs. Voilà. Elle euh, présente aussi une face qui regarde vers le dehors pour l'insertion de quoi Du long et du cou fibulaire, ce sont les muscles de la roche latérale de la jambe. Voilà. Donc un bord antérieur, un bord postérieur et un bord médial une face antérieure, une face postérieure et une face euh, latérale. Euh, voilà pour les différentes insertions que je viens de citer. Ce qui est important à retenir, c'est surtout les extrémités. On se retrouve avec une extrémité proximale constituant quoi la tête. la tête de la fibula avec l'apex la fibula. Sur l'apex de la tribula s'insère évidemment pour latéral latéral euh, du genou. Et la tête présente. Euh, médialement, une surface articulaire qui répond bien entendu au tibia pour la constitution de l'articulation tibio-fibulaire proximale. Maintenant, l'extrémité distale. Toute l'extrémité distale, l'ensemble de l'extrémité distale porte le nom de maléone latérale. Tout à l'heure, la maléone médiale n'était qu'une partie de l'extrémité distale du tibia. Là, toute l'extrémité distale de la fibula porte le nom de maléone latérale. Il est aussi palpable sur la peau. Il est sous cutané et palpable sur la peau et peut se fracturer facilement à la suite, euh, de, de, de, de, soit d'un traumatisme direct, soit d'un étirement brusque des ligaments de la cheville. Vous avez parlé tout à l'heure des ligaments de la cheville. Euh, ça peut entraîner une fracture de la maléon latérale seule ou euh, souvent de fracture des deux maléons, hein, une fracture bimaliolaire et ça vous allez rééquilibrir en traumatologie. Voilà, donc euh, au niveau de l'extrémité euh, distale, c'est la baléole latérale dans son ensemble. Elle présente une surface articulaire euh, sur sa face médiale supérieure qui répond à, à, à l'incision fibulaire au niveau du tibia. Et toujours sur la face euh, médiale, elle présente une autre surface articulaire, le bas et la première, qui répond cette fois-ci à quoi Au thalus. Au voilà, vous participez à la constitution de l'articulation par euh, crurale l'articulation de la cheville. Voilà ce qu'il y a à retenir. Donc la forme triangulaire de l'os à la peau avec un bord antéro médial et des différentes faces qu'on a citées tout à l'heure, une extrémité proximale appelée tête de la fibula, avec un apex rond et une surface articulaire qui vient en dedans, et une extrémité distale portant le nom de manéole euh, latéral. Présentant médialement deux surfaces articulaires, l'une au-dessus de l'autre, la supérieure pour le tibia et l'inférieure pour le thalus. D'accord Voilà, très brièvement, ce qu'il y a à retenir au propos de la fibule. On va donc, euh, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, sans trop tarder, arroger euh, le biais. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'on vient de voir Ça ah, va C'est bon Alors, c'est quoi le pied Le pied, euh, de quoi il est constitué Il est constitué de trois groupes d'os, n'est-ce pas Il est constitué du d'accord, du métataxe et des phalanges. Et le tars même est formé de deux groupes. Un groupe postérieur formé de deux os, c'est le tars. C'est le tarse postérieur et un dos antérieur formé on de 5 os. C'est le tarse antérieur. Et puis il y a le métatarse et, et les, les On va commencer par les mécatarse et les et puis on va un petit peu détailler euh, les os du tarse. Concernant les métatarses, si ce sont des os qui sont comme en grand, court, plat. Ce sont des longs, C'est vrai qu'ils ne sont pas très longs, mais ils répondent à la définition des longs Leur longueur dépasse le très loin, dans largeur et leur épaisseur. Donc ce ne sont pas des eaux courts, ce sont des os qui sont longues, qui sont longues, avec euh, une base répondant au tars et une tête répondant, de, d'un aspect aux répondant aux phalanges, d'accord Donc, euh, ils sont numérotés de dedans en dedans. Pour les cartes, les eaux du carton ils sont numérotés de dedans en dedans. Là, c'est l'inverse, ils sont numérotés de dedans en dedans, c'est-à-dire on parle premier métatarsien, de deuxième, de troisième quatrième et le cinquième. Le plus gros, c'est bien entendu le premier métatartien. Et le plus long, c'est le deuxième. C'est le deuxième métatartien. C'est exactement ce qu'on a dit pour les métacartiens. D'accord. Voilà. Après, concernant les phalanges, c'est à peu près pas mal. Il y a deux phalanges pour le gros orteil ou halos, et trois phalanges pour les autres orteils. On parle de P1, P2, P3, ou phalange proximale, phalange moyenne. phalange ou phalanges, phalangi et phalangettes. Et la phalangette, elle est euh, par rapport euh, aux deux autres, caractérisée par une, une extrémité distale qui est et qui porte le nom de houpe phalangienne. La houpe Ce sont aussi euh, des eaux classés parmi les olants. Même les phalanges, qui sont des olants, parce que leur peu... longueur dépasse de loin le même estime de leur large. Est-ce que c'est compris alors, maintenant, si on voit le pied euh, dans sa totalité... Pardon? Alors, on voit le pied dans sa totalité. Est-ce qu'il repose sur le sol euh, par toutes ses eaux? Non. Il ne repose pas sur le sol par tous ses os. Il a, n'est-ce pas, pas Il s'appuie euh, sur, euh, sur le sol en fait par deux points, deux points d'appui, point de ou trois points d'appui par postérieur par <t 'attiré> le pélvis, on et antérieur par la première, la cinquième octet et le premier octet, Donc la tête du premier mécatérien et la tête du cinquième métacarpien à ce niveau. Donc finalement il y a trois points d'appui. La tête du premier métacarpien, la tête du cinquième métacarpien et la jugemosité calcaïenne. Et à partir de là, on décrit donc une zone suréclée en niveau du pied. La plante du pied est suréclée. on parle alors de voûte plantaire avec les différents arches, un arche entéro-postérieure latérale, un arche antérieur médiale, médial, le latéral entre la tête du cinquième état et le calcanus, et l'arche euh, médial entre la tête du premier état et le calcanus. Et puis, il y a un arche euh, transversal au fond, n'est-ce pas Là, tout à fait au fond, transversal, au fond de la route plantaire. La route, c'est-à-dire euh, un nord, une sorte de nord au niveau de la route. Après avoir distingué les différents os euh, du pied en taxes, métataxe et phalanges, on a parlé un petit de, de peu des métataxiens et des phalanges. Et on a parlé des points d'appui de l'organisation architecturale du pied dans son ensemble, avec l'aspect en de et les points d'appui. On va maintenant euh, finir en détaillant un petit peu certains zones du taxe. Et les os du taxe, on en a parlé tout à l'heure, en disant que eh, on va les classer et les diviser en deux groupes. Le tarse postérieur qui est fait de deux os, le thalus en haut et le calcanus en bas. Et le tarse antérieur fait de cinq os, le cuboïde, le naviculaire, pardon, le cuboïde et les oculéiformes. Donc le calcanus va entrer en contact avec le cuboïde et le thalus va entrer en contact avec le naviculaire. Pour ne pas, euh, c'est-à-dire, faire de confusion, et juste une petite astuce pour retenir que le calcanus entre en contact avec le kuboui et le talus avec le naviculaire. Là encore, c'est par rapport à la première lettre des deux mots. C'est-à-dire, voilà, le calcanus, ça commence par C, il ne va pas entrer en contact avec le naviculaire. Il va entrer en contact avec le cuboï, qui commence aussi par C. Et le talus arrive à avec le naviculaire. Et bien sûr, on sait qu'il y a les trois oculiformes en avant. Naviculaire, et on parlera alors du cuneiforme médial, du cuneiforme intermédiaire et du cuneiforme latéral. Le c'est-à-dire sous forme de point. D'accord Voilà. Et le naviculaire, c'est ce qu'on appelle aussi le Bon, il y a l'oscafoïde au niveau du carpe et il y a aussi le ici au niveau du taf, c'est le naviculaire. Dans le naviculaire c'est pareil. Donc, on ne va pas détailler les cuneiformes et, euh, et le cuboïde ni le par contre, on va dire un petit mot à propos du talus et à propos du calcanus. Ça va être difficile de les décrire ici sur la, la maquette, on va les agrandir pour les voir sur, euh, sur le tableau. Donc, on va commencer par le talus. Le talus, appelé aussi astragale, c'est l'os qui constitue, avec les deux autres agents, la l'articulation par le l'articulation de la cheville. Si on l'isole, voilà, on va l'isoler, et en isolant, on peut étudier sa forme. On va voir alors qu'il qu ressemble à quoi Il y a une coccinelle, par exemple, il ressemble à une coccinelle, et il présente quoi Il présente cette partie rose qu'on appelle le corps, nest Le corps du, du, du talus. Cette partie-là qu'on appelle le col du talus, et, et cette zone qui est qu'on va appeler la tête du talus. Euh, le corps, il est fait de quoi Si on le voit ici de face, il est fait d'une face supérieure qui a la forme d'un cylindre d'un à son milieu et donc ça va être une trochlée. C'est la trochlée du talus. Elle répond à quoi oh, ai Elle répond à la face inférieure du tibia qu'on a vu tout à l'heure. Elle répond à la face inférieure du tibia. Elle présente aussi une face latérale qui répond à quoi La face latérale. Hein la face latérale du corps, elle va répondre à la face médiale de la malhéroe latérale. La la la la la la la la et une face ici, latérale, qui répond à la face médiale de la maléone, euh, de, de, de, de la face, la face ici. On a parlé déjà de la face euh, euh, médiale, la, la, la face latérale qui répond à la malébone latérale. Qui répond à la face latérale de la maléone médiale du tibia, qui répond au tibia. Voilà donc finalement euh, ce corps, c'est lui qui va contribuer à la formation de l'articulation par en répondant à la face intérieure du tibia, mais aussi à la maléone médiale et à la maléone latérale. D'accord Voilà. Donc ça c'était le corps du thallius. Un peu plus en avant, on se retrouve avec le col. Oui, tout à fait. En bon, on se retrouve avec la tête du talus. Si on voit euh, le talus sur une vue inférieure, qu'est-ce qu'on remarque On remarque qu'il présente deux surfaces articulaires. Une antérieure, c'est la face inférieure du corps. Et une, une partie postérieure, c'est la face inférieure du corps. Et une antérieure, c'est la, la, la face inférieure de la tête. Et entre les deux il existe couloir ici mon orange, c'est un sillon. C'est un sillon qui va constituer ce qu'on va appeler tout à l'heure le sillon du sinus ou le sinus du tasse. C'est le doigt du sinus du tasse. Donc je vais quitter ça pour vous le montrer. Regardez si on agrandit. Donc si on agrandit ici l'image. On va voir que le thalus, il va reposer sur le calcanus en avant et en arrière. Et entre les deux, vous voyez cette petite ouverture Entre les deux, c'est le sinus du tasse. Je vais vous faire passer tout à l'heure cette maquette, et vous allez voir que le corps, il repose sur le calcanus la tête, elle repose sur le calcanus et entre les deux, là où je mets le crayon, il y a un sinus. Il y a un vide, une gouttière ou un sillon. C'est le sinus du tars par où passe l'artère du sinus du tars. Vous pouvez le faire passer ici. Merci. Donc, euh, voilà, donc, concernant le, le, le talus. Concernant le calcarus, si on l'isole, on va retrouver aussi qu'il est fait de plusieurs, plusieurs parties. Donc, tout d'abord, une, une face supérieure du calcalus, où on retrouve deux surfaces, trois surfaces articulaires, une surface articulaire postérieure, une surface articulaire antérieure et une surface articulaire ici euh, moyenne. Entre la surface articulaire antérieure et postérieure existe ce vide, ce sillon, Il correspond à quoi Entre cette surface et celle-là, il y a un sillon, Il correspond à quoi il correspond. Et si tout à l'heure le thalus euh, constituait le toit du sinus, le calcanus va constituer le plancher, le plancher du sinus. Le plancher du sinus. Et le thalus, il repose sur ces différentes surfaces qui sont bien visibles ici sur la rue supérieure du calcanus. Là, c'est sur la rue supérieure. Sur la rue, Voilà. sur la vue inférieure, on reconnaît les points d'appui du calcanus sur le sol. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que finalement, le, le pied ne repose sur le sol que par le calcanus. Par ces deux tuberosités, en arrière, que par la tête du premier cathartien et la tête du cinquième cathartien on a encore la constitution des différents haches dont on a parlé. Donc on a donc là a parlé de la face supérieure, on a parlé de la face inférieure, Reste à parler de la face euh, latérale. La face latérale présente ici, si vous l'avez deviné, une petite surélévation. C'est ce qu'on appelle la troglée fibulaire. En haut et en bas de la terre, passe les tendons des deux muscles de la loge latérale de la jambe qu'on appelle le long et le court fibulaire. Ce qui est encore plus important au niveau du calcarus, c'est la face médiale. Et regardez ce qu'il y a au niveau de la face médiane. Il y a cette surélévation, ici en vert, sous laquelle il y a un espace. Regardez, je peux carrément glisser deux ou trois doigts sous cette euh, surélévation, ici en vert. Et si on la voit de face, voilà à quoi ça correspond. Donc si moi j'étais un calcanus, je serais comme ça. Et je peux même euh, euh, soulever des choses. Je peux même soulever des choses. Donc si moi, je suis le calcanus, cet élément ici en vert va être ma main. Et qu'est-ce que je vais soutenir si j'étais un calcanus Qu'est-ce qui serait posé ici Le talus. Le thalus. très bien. Donc le calcanus va finalement soutenir le talus par cet élément en vert. On va donc comme comment cet élément en vert qui soutient le talus on va l'appeler le suspentaculoptaly. tali parce qu'il soutient le talus. Ça ne pas. D'autre part, un élément très important, c'est cet espace ici, sous le sustentaculant thalli, il y a un canal très important qu'on appelle le canal calcanéen, au niveau duquel passent différents éléments très importants que vous voyez là. Ce sont les tendons fléchisseurs et le pédicul tibial postérieur. Si je retire cet élément qu'on appelle le rétinaculum des fléchisseurs, je vais trouver le tendon du long fléchisseur des orteils, le tendon du fléchisseur du, du gros orteil, le tendon du tibial postérieur, et le pédicule tibial postérieur, c'est-à-dire l'artère. Là, les deux verres et le nerf tibial postérieur qui passe au niveau du du, du canal calcanéon à ce niveau ce canal cactalien est très important. On l'appelle aussi la rétro maléonaire médiales, quand vous mettez votre roche en crochet derrière la malléole, et eh bien vous allez sentir des pulsations, ce sont les pulsations de l'artère tibiale postérieure, passant d'abord sous le sustanctonotanique, dans le canal calcanéen, puis derrière la malléole média pour aller par la suite se terminer au niveau de l'avant du pied sans va le revoir avec la transpiration du pied. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire à propos de l'ostéologie du pied, donc, euh, du membre intérieur en général. Concernant l'arthrologie, on a parlé des surfaces articulaires. En parlant de l'ostéologie, on a parlé des surfaces articulaires, donc, euh, donc on a parlé donc, des surfaces articulaires des, des différentes articulations. Reste effectivement à parler des ligaments et euh, des amplitudes des différentes articulations, mais euh, le temps ne le permet pas vous avez donc euh, les différentes vidéos, des différentes articulations que je vous invite à voir. Et si vous avez la moindre question, vous, vous m'envoyez les questions que vous voulez. Et d'ailleurs on, on, on prend en contact euh, dans des séances de pour répondre à, à toutes vos questions. Mais déjà, maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ou, ou d'autres euh, questions plus précises Est-ce qu'on doit apprendre les amplitudes des. Oui, bien sûr. Dans une articulaire oui. C'est important parce que c'est des choses quand on examine un malade. il faut qu'on sache ce qui est normal pour, euh, c'est-à-dire, voilà, détecter ce qui est normal. D'accord, donc, euh, Comme ça. Malheureusement, pour vous, mais... oui. Merci. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez, oui. D'accord. Est-ce que vous avez un vol chez vous, à la maison? Vous avez un vol. Donc là, vous vous mettez la soupe. C'est concave ou concave non, Concave. Et ce qui est déposé sur l'assiette, c'est la convexité. Donc le bol, le bol, un bol, il a une concavité, c'est le vide. C'est la rembénation. Et la convexité, c'est ce qui est déposé sur l'assiette. C'est-à-dire, toute chose ayant une concavité, a forcément la convexité. La concavité, c'est sa face, euh, on va dire, pour le bol supérieur, et la convexité, c'est la face inférieure. Regardez, pour le fémur par exemple, il y a une certaine concavité quand même. Non, je peux l'accentuer. Là, voilà, là c'est le ça est bien visible. La fibula, regardez. C'est une fibula qui n'est pas normale. C'est juste parce qu'il y a la chaleur à la rage comme c'est synthétique, il s'est un petit peu euh, incurvé. Mais ça prend bien parce que ça rentre une concavité. Regarde, c'est un petit peu concave. Est-ce qu'il est, qu est rectiligne risque de le casser. Il est pareil Il devrait normalement de l'être. être si c'était normal, hein, puisque là tu dis que c'est juste la chaleur. Donc il est devenu concave. Bon, si, si on le tient comme ça, ça va être concave en avant, concave en arrière et convexe en, en avant. Vous avez compris Donc là c'est la concavité, et là c'est la convexité. D'accord. Bon, je vais peut-être exagérer un petit peu la concavité. Et si j'insiste encore, je vais le casser. Mais Je ne vais pas le casser. <rire> voilà. Oui les angles du fémur les deux grés euh, les deux grés les... de quoi des ans, par rapport à l'axe des angles des des, du fémur regardez le fémur est-ce que le fémur là est-ce qu'il est, est, qu est de est-ce que le I'll well, let you see it in the book.